Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. Ici c'est Jean-Claude La Rochelle. On va débuter la dernière semaine de négociation à la bourse. On a eu une, la pire semaine euh, depuis 2008 euh, au niveau des baisses euh, des principaux indices. Euh, J'ai ici euh, en premier le, le Nasdaq. Euh, pour vous montrer que c'est pas mal catastrophique ce qu'on a vécu euh, cette semaine. Euh, Est-ce qu'on va avoir une reprise durant cette dernière semaine pour nous faire terminer euh, le mois de décembre, qui est un mois absolument abominable? Euh, Est-ce qu'on va avoir une reprise pour euh, que le mois ne finisse pas à la baisse? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la négociation va être assez... Euh, euh, diminuer parce qu'on a moins de personnes qui négocient, c'est plus les vacances qui vont être là entre Noël et le jour de l'an. Donc, euh, d'après moi, le mois de décembre, on pourrait peut-être subir un, un, un, peut un petit soubresaut euh, d'optimisme, mais ça me surprendrait. Euh, même, <rire> j'ai lu euh, ce matin que... Trump, en privé, a dit qu'il licencerait probablement Jerome Powell, le président de la Fed. Donc... Euh... <rire> C'est, euh, de toute façon, en pensant que c'est seulement des taux d'intérêt qui ont fait en sorte qu'on se retrouve avec une situation comme ça, c'est un peu euh, naïf parce que, dans le fond, on avait de la surachat. On était vraiment, vraiment dans des zones euh, euh, haussières. Euh, je ne suis pas beaucoup, beaucoup les vagues d'Eliott. Cependant, on peut comme euh, voir ici, euh, sur le graphique... Euh, euh, mensuel que j'ai pris ici. Euh, vague d'Eliott, euh, de la manière que ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, des paliers qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et correction ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ça se trouve être la montée. Donc euh, ici, si on suit les vagues moi, ça ne vient pas de moi, c'est euh, quelqu'un qui m'a suggéré ça. On aurait 1, la vague 1 ici, le retour, 2, euh, excusez, on va recommencer, 1, 2, 3, 4, et 5. La dernière vague, c'est toujours une vague d'euphorie. Et puis, c'est ce qu'on a vécu. Et euh, la correction est toujours ABC. Donc, euh, on serait dans la correction A, qui serait la première correction. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment... Euh, souvent, avec les vagues d'Eliott, c'est qu'on le constate une fois que c'est fait. Donc, euh, c'est difficile peut-être de prévoir euh, des des pics ou des creux de marché c'est pour ça que je me sers pas beaucoup de ça mais c'est une méthode qui est ouais, utilisée par beaucoup de d'analystes techniques donc ici c'est le graphique du Nasdaq à très long terme, on a ici l'année la, 2000 où -ce on a eu la, la, la folie des technos, euh, pour vous signaler que ce qu'on a connu comme folie des technologies encore, mais surtout au niveau des réseaux, des réseaux sociaux, au niveau de l'achat en ligne, Amazon, le fameux FANG qu'on appelle, qui se trouve à être Facebook, Amazon, Apple, euh, Netflix et euh, Google. Donc, euh, avec euh, la folie qu'on a connue, c'est encore plus euh, important comme hausse. Et euh, j'ai tracé une ligne de tendance sur le RSI ici, on voit très très bien qu'on a cassé. Donc, euh, lorsque la cassure est arrivée en 2015, comme je vous avais dit, on a euh, les, les QE, l'injection les, d'argent par les banques, euh, les, les banques, la, la Fed... Euh, et aussi les autres banques, banques du Japon, la BCE, ça a commencé un petit peu plus tard, mais euh, les QE ont commencé à peu près ici. Mais euh, lorsqu'on a eu un, une correction potentielle en 2015-2016, on a reparti le marché en injectant encore des capitaux. Euh, donc, on a créé une dernière vague, une vague d'euphorie. Et puis là, on est en correction euh, vraiment, vraiment importante. On a, euh, sur le Nasdaq, mais sur les autres indices aussi, on a complètement... Euh, euh, on a perdu le momentum de la hausse et au contraire on est allé plus bas que le début de 2008, euh, février 2008 euh, c'était euh, de la petite bière à comparer de la correction qu'on vient de connaître euh, donc ça, ça se trouve être le Nasdaq euh, les autres indices c'est à peu près la même chose euh, bon, on peut aller voir rapidement mais je veux revenir sur quelque chose qui va vous euh, peut-être euh, euh, ça, ça se trouve être le Dow Jones, Standard and Poor. Encore, j'ai tracé ligne de tendance, on est en grande, grande correction. Il y a quelque chose que j'ai tracé ici, que vous voyez le creux. Est-ce qu'on pourrait se rendre jusqu'ici? Il y en a certains qui le prétendent, parce qu'ils disent... Bon, c'est pour moi qu'ils le disent, là, je ne veux pas comme faire le prophète de malheur. Euh, même si je crois, comme je vous avais dit ma théorie, qu'on aurait une descente assez abrupte. C'était moins brut ici, plus brut ici. Là, on aurait vraiment, vraiment dans la brute euh, euh, une correction très, très rapide. Euh, peut-être un, un crash, mais où jusqu'où pourrait se rendre notre correction? Peut-être euh, au niveau du Standard Poor's, ça pourrait aller peut-être ici. 1500, 1500, 1600. Euh, mais euh, pour un scénario vraiment, vraiment pessimiste, euh, si on irait toucher les deux creux d'ici, ce euh, serait vraiment, vraiment pessimiste. On pourrait se rendre à 100, 563. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on est quand même dans une, on serait dans une folie baissière comme ça. Mais tout peut arriver, mais je ne pense vraiment pas on pourrait, euh, d'après moi, connaître un revirement, souvent quand on trace des lignes de tendance, le problème c'est qu'on pense qu'on va arriver justement à ces lignes de tendance-là d'une manière précise, mais souvent c'est pas le cas, euh, dans des marchés haussiers comme baissiers, on est toujours euh, déjoué par ça, c'est en analyse technique, ce qu'on fait, on, on, on essaie de mettre toutes les, les chances de notre côté pour évaluer le marché. Mais il n'y a rien qui nous dit que nos systèmes vont nous donner des, des résultats précis précis. Donc, il y a toujours une approximation euh, lorsqu'on analyse. Donc, vous donnez le cru, je ne sais pas où ce que ça pourrait être. Ça pourrait être ici aussi, à 2000 il y a cru ici 1800, je ne sais pas mais euh, il faut toujours être attentif au marché surtout dans une période ba baissière comme ça, je pense que c'est rendu évident qu'on est dans un marché baissier euh, est-ce qu'il pourrait avoir un retournement, tout est possible mais avec euh, la situation économique ça ressemble vraiment, vraiment pas bien donc euh, on va aller voir euh, ce que je voulais vous montrer, c'est le, le VIX euh, la raison que je voulais vous montrer le VIX c'est qu'on est dans une situation assez euh, euh, épeurante. Ça, c'est le VIX à long terme. On appelle le VIX, c'est l'indice de la peur. Euh, de la manière qu'on regarde ça ici, euh, lorsqu'on est arrivé en 2008, le crash, le VIX a atteint presque, regardez, 93, 94, 95. C'est vraiment effrayant. On le voit moins bien sur euh, le graphique comme ça, parce que le, le VIX, comme vous pouvez voir, fait des pics euh, assez énormes. Euh, donc, je vais aller simplement vous mettre le VIX d'une autre manière, peut-être que vous puissiez euh, voir plus de subtilité. Ça, c'est le VIX euh, euh, mensuel. Donc, euh, j'ai le RSI sur le VIX et le MAC sur le VIX. Lorsque lorsque vous regardez le, le, on va commencer par le RSI, on voit ici qu'il y a eu une augmentation comme ça. On a eu un pic. Euh, ensuite, on a eu une descente. Je vais tracer une ligne de tendance. Durant toute la montée du euh, ben, SMP, on a eu une descente. On est allé en descente comme ça, genre à peu près comme ça. Là. Je dirais pas, euh, au niveau du prix, c'est la même chose. J'ai mis des, euh, des bars parce que c'est plus plus facile à voir, on n'ira pas, comme je vous dis qu'en contraste une tendance, surtout dans des, euh, des graphiques très émotifs comme le VIX, c'est assez dur à avoir une tendance, mais on voit très très bien qu'il y avait une tendance baissière sur le VIX, ça, et au niveau euh, du Mac aussi. Euh, ce qui est arrivé depuis euh, bof, à peu près mai, Ben, c'est pas le début euh, 2018, peut-être oui début de 2018 là quand on a eu en février notre fameuse montée à euh, décembre, mais qui a fait une. provoqué une montée du VIX, on a eu une cassure euh, à long terme. Donc euh, en ce moment ce qu'on est, euh, c'est ça qui me fait penser que le marché va continuer à, à baisser. C'est surtout l'indice de la peur. L'indice de la peur, ce qu'a fait, à euh, nous démontre qu'on va, on est dans dans une montée, parce qu'on est rendu au-dessus de 30, habituellement au-dessus de 20, on commence à s'inquiéter, là on est maintenant à 30, on a eu une cassure sur le, le, le, le, les sommets des euh, des fluctuations sur le RSI, et puis ici au niveau du MAC, on a eu une descente, et là on est en montée. Donc euh, c'est une situation qui est très très préoccupante, qui me fait dire qu'on est vraiment enclenché pour un marché baissier. Euh, le VIX par contre donne des euh, coûts assez importants, il y a des variations euh, qui sont très, très importantes. En, on va aller voir. Euh, on va le voir, regardez. Ça, ça se trouve avec le VIX euh, hebdomadaire. On voit qu'on a des, des, des montées vraiment, vraiment importantes. Et on descend. Ça, c'est arrivé en février. Et là, on en est... Il euh, y a un clou, là. Dans le fond, euh, on n'a même pas encore connu de montée euh, euh, très, très importante Comme en 2008-2009, le grand crash. On fait failli commencer ici de la montée, vous voyez très très bien. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est au niveau du, de la, la crainte des marchés de voir un, un marché euh, baissier se poursuivre. Donc à 30, euh, c'est très très très préoccupant. Euh, rapidement, comme ça je vais vous montrer, euh, ça se trouve être des, euh, des ETF euh, inversés. Euh, rapidement. Je ne veux pas vous, euh, vous inciter à acheter euh, ça parce que c'est quand même des, des... Oui, vous pouvez euh, embarquer dans ces ETF-là, mais c'est quand même très dangereux parce que ça monte et ça descend vite. Voici, ouais, ici, ça se trouve être le, le Nasdaq inversé trois fois, choc trois fois. Donc, euh, on, est, euh, on a commencé une montée ici et il euh, n'y a rien qui nous dit qu'on pourrait changer de tendance euh, bientôt. On a beaucoup, beaucoup de volume. Donc, euh, la crainte fait embarquer beaucoup de personnes là-dedans. Euh, tout s'en va en, en hausse. Donc, euh, c'est ça. On est dans un marché de panique. Euh, on va aller voir les... Avant d'aller voir l'or et l'argent, je vais aller voir euh, peut-être... Euh, euh, ben, quelques quelques titres. Euh, importants qui me font croire encore qu'on est près d'une euh, débandade générale. Même si on a connu euh, euh, vraiment quelque chose de terrible euh, cette semaine, euh, je pense que c'est loin d'être fini. Et c'est surtout encore, je reviens là-dessus, c'est la Deutsche Bank. La Deutsche Bank euh, euh, est, est en plus qu'en baisse, est en presque euh, en instinction, euh, on va peut-être vivre euh, la faillite de la Deutsche Bank très bientôt. C'est ce qui pourrait euh, faire en sorte que le marché va, va éclater littéralement. Euh, la Deutsche Bank est une grosse grosse banque euh, allemande qui était à 124 dollars et maintenant à 7 dollars et ça n'en finit pas de baisser. Euh, et euh, la préoccupation euh, euh, au niveau de la Deutsche Bank a beaucoup ils ont beaucoup, beaucoup d'obligations qui sont pourries, qui sont des... des ils, ont, ils ont à peu près pris tout ce qui était comme à la baisse pour euh, créer des... Euh, beaucoup de, de... de marchés à découvert. Ils ont, ont un peu...